Normal, on est là pour s'améliorer Pour y arriver, on s'entraîne sans répit C'est ça la de académie On veut gagner On va tous nous montrer qui on est Ensemble, on est oh GX, nouvelle génération Et salut à tous les australiens, c'est Gabriel Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Alors, une vidéo un peu spéciale mais Qui n'était pas prévue au programme c'est que la banniste OCG a été posée et elle sortira le 22 avril donc comme je vous avais dit dans la dernière vidéo il y a la banliste TCG et la banliste OCG donc c'est deux, deux photos voilà. alors la banniste OCG sortira en avril 2022 donc c'est bien marqué sur, sur la feuille donc les cartes qui seront interdites donc c'est la ligne près de la plante et la conscription les cartes limitées c'est la fusion des euh... après ça c'est pour les je crois que c'est euh... fraude héroïque et là c'est autre chose Donc ça c'est les cartes pour les Ah oui, rites de la ramésia et la fusion de la destinée et aquamancer of sanctuary voilà tout simplement j'avais pas vu que c'était noté donc c'est donc ça c'était limité à 1 les cartes semi-limité donc c'est dire scarlet Sanguine, Branden, pour of Prosperity, Tril Fractal, Orcuste Arp Wind Up, Carrier Zemati, Harmonique Magicien, night Assaillant, Trishula, le Dragon Barrière de Glace qui a été banni et qui est limité à deux maintenant, The Beginning of Rajeki, donc ça c'est facile, c'est Rajeki. et Divine wist Mist Ballet, voilà. Donc j'ai essayé de vous ressortir les noms en français Parce que c'est pas facile Ensuite Ceux qui ne sont plus limités Donc limités à 3 quand même hein, Parce qu'on peut pas avoir plus de 3 cartes dans le deck Donc c'est quand même euh, Voilà, il faut le dire Métaverse Héros vivant, Truc des... Euh, Métaverse, héros vivant, Mime, Mémoire d'utopie Et Altergeist donc euh, voilà. et Je crois que voilà. On l'a en couleur, donc c'est vraiment génial. Donc c'est comme je vous avais annoncé. Hein. Euh, ces, ces deux cartes-là, elles, elles sont bannies. Celles-là, elles sont limitées à 1. Celles-là, ouais, elles sont semi-limitées ça veut dire limité à 2 et celles-là sont illimitées donc limité à 3 quand même et je rappelle que euh... alors pour informer voilà au CG voilà donc j'ai voilà on voit encore mieux c'est génial donc on voit encore mieux donc euh, limité donc forbidden limité illimité, semi-limité voilà et, et celle-là ça, ça fait longtemps que j'ai pas vu le début de la fin, je crois que c'est. Voilà. Donc sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus. Je vous tiens au courant. Hop là. Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Comme ça, on verra mieux. Donc les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Euh, sachez que je suis euh, toujours joignable sur Facebook, sur Rémi Roman. Vous voyez, c'est la même icône de présentation que, que sur la chaîne, sous euh, Discord, donc euh, c'est Team Asra Nugio, donc euh, voilà sur Messenger, je ne donne pas mon numéro de téléphone, parce que voilà, ça a été acté comme ça, mais vous pouvez toujours me joindre sur euh, YouTube, il n'y a pas de problème, donc euh, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à ciao tout le monde! Hey, hey, le pouvoir est en soi! Lourds-toi, ah. moi, c'est pour la victoire qu'on se bat! Cool. Tu seras le meilleur un jour, on s'en souviendra, oh. Maintenant, passe à l'action, et tu prêts à jouer depuis qui tu veux, quand tu veux, dans le monde entier! Allez. Tu veux tenter ta chance, c'est bien voulu.